Écoutez-moi les bien. j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux, très heureux de vous retrouver pour des vidéos pool 3. J'ai fini la série de vidéos sur les meilleurs decks pool 1. J'ai fini la série de vidéos sur les meilleurs decks pool 2. Je vous invite vraiment à les regarder, ça va énormément vous aider que vous soyez joueur débutant ou non. Euh, ou non euh, débutant alors je ne ferai pas évidemment de série de vidéos sur les meilleurs decks pool 3 tout simplement parce qu'il y a beaucoup de decks dans les meilleurs decks pool 3 euh, qui nécessitent des pool 4, des pool 5, c'est le problème que j'ai à l'heure actuelle avec le jeu c'est que il y a des decks que j'aimerais construire de manière optimale alors je peux toujours remplacer une carte par une autre et ça peut toujours me permettre de passer évidemment une infini que ce soit moi ou vous il hein. n'y euh, a pas besoin spécialement pour le moment en tout cas d'avoir besoin d'avoir des 4 et des 5, des pool 4 et 5 pour pouvoir gagner mais il est vrai que si on a une liste, par exemple, typiquement Zabou, on a la carte Zabou et qu'on a envie de faire la liste la plus optimale avec la carte que l'on a, bah finalement il nous faudra des 4 et des 5. Et c'est pareil pour plein de decks. Et d'ailleurs, c'est pareil pour le deck Cérébro. Mais j'ai la carte Cérébro, c'est tout simplement un de mes decks coup de cœur. C'est un deck que j'adore. C'est un des top 10, top 15 de la méta. Donc c'est un deck qui est très très fort, hein, sachant que dans la méta il y a vraiment une cinquantaine, une centaine facilement. De deck, je vais vous proposer la liste dans un premier temps et ensuite on partira en game. Alors, dans cette liste, en tout cas dans la liste optimale, il y a Mbaku. Alors, Mbaku, si je dis pas de bêtises, c'est un pool 4 ou 5. Euh, je crois que, enfin, justement, c'est un pool 4, mais je suis pas sûr que ce soit pas pool 5, mais je crois que c'est pool 4. Bref, en tout cas, difficile d'accès, évidemment. Euh, L'idée, c'est quoi C'est de jouer avec Cérébro. Cérébro, euh des Magneto, évidemment. Euh... Non, c'est pas du tout. <rire> c'est pas magnéto, c'est Professeur <rire> qui est con, le gars. Puissance plus 2, bref. Puissance plus 2 à vos cartes. Non, c'est Life Coach en fait. À vos cartes à la puissance la plus élevée. Donc toutes vos. Euh, toutes les cartes qui auront la, le plus de puissance vont récupérer euh, plus 2. Donc l'idée, c'est de jouer que des cartes qui ont le même euh, la même puissance, c'est-à-dire 2. On a évidemment Mystique qui va permettre de euh, copier l'effet, euh, le, finalement l'effet continu pardon, du euh, Cérébro. Et là, vous allez me dire, donc c'est un Cérébro 2. Ah, parce qu'il y a Cérébro 3, il peut même y avoir des Cérébro euh, 6, pourquoi pas. On peut faire des trucs assez bizarres avec euh, Cérébro 6 et, euh, et Surfeur d'Argent, etc. Bah, c'est un peu bizarre, mais il peut y avoir des Cérébro 3. Ça veut dire qu'on va jouer que des cartes de 3 qui vont passer à 5. Mais ce que j'aime dans le Cerebro 2, et je trouve que c'est la liste la plus euh, intéressante et la plus optimale d'ailleurs, c'est la meilleure liste de Cerebro, c'est le Blue Marvel. Le Blue Marvel, il est 3, mais il booste les autres. Donc en fait, les autres passent à 3 et lui reste à 3. Donc l'idée, c'est vraiment que toutes les euh, cartes euh, finalement passent à 3, into euh, 5, into 7 avec Mystique. Donc vous avez de l'Iceman, vous avez du Korg. L'idée, c'est quand même de curver. Et en fait, à la fin, on fait Cerebro Mystique, par exemple. Le Mbaku, s'il n'a pas été joué, alors... Vous allez me dire, ouais, mais c'est super rare qu'il soit dans le deck sur le dernier tour. Bim, il fait un petit, euh, un petit saut et il arrive sur le board. Bah, le truc, c'est qu'au pire, bah pour 1, t'as un 2 de puissance. Et ce 2 de puissance, bah il va se transformer potentiellement en 7. Et ça, c'est très intéressant. Le Night Roller pour le déplacement, le Goose pour bloquer l'adversaire, le Scorpion parce que c'est des très bons 2, le Brood évidemment, le Mystique, le Mister Fantastique et le Storm. Se deck se joue si vous n'avez pas même Baku. S'il y a des cartes que vous n'avez pas, vous pouvez quand même euh, remplacer par d'autres. Par exemple, Mister Sinister, c'est très intéressant également. Cérébro, c'est obligatoire. Mystic c'est obligatoire. Blue Marvel, bon, Blue Marvel, tout le monde là, Donc, Cérébro Mystique, c'est vraiment obligatoire. Pour le coup, si vous n'avez pas ces cartes-là, vous ne pouvez pas euh, monter le deck. Mais voilà, c'est un deck qui est génial. On part en game. Et vous allez voir que ce deck est cool, mais il a des counters. Euh, il est hyper stable. Ça, c'est plutôt chouette. Mais vraiment, il a des counters. Et les counters, c'est les lieux. Ce n'est pas les, les cartes adverses, c'est les lieux. C'est-à-dire que s'il y a un lieu qui fait que vos cartes ont plus de puissance, certaines cartes ont plus de puissance que d'autres, Bah finalement, vous allez... Euh, on pourrait presque snap ici. Je vais d'abord attendre le lieu. Mais voilà, on, on peut finalement se faire bloquer par les lieux. Alors après, il y a des cartes qui sont chiantes comme Scorpion. Parce que Scorpion fait que certaines cartes ont moins un donc ne seront pas boostées. Ok, c'est un peu chiant ça. C'est même extrêmement relou. Euh... Je ne vais pas snapper parce que je suis quand même pas très bien. Les squirrels, ça bloque quand même beaucoup de points. The Hood. The Hood, The Hood. Ah. Ok. Est-ce qu'on ferait pas un Storm Ouais, on va faire un truc comme ça. Ok. J'ai envie de presse. de... Je vais pas Snap parce que c'est quand même bizarre cette game. Et en gros, on va Brood derrière. Ou alors, on fait même Korg. Non, on va Brood. Juste Brood. Quoique. Peut-être on fait Korg in tout cérébro. Je pense qu'on va Korg in tout cérébro. A voir ce qu'il nous propose. Le Shiulk Et le démon. Est-ce qu'on perd à gauche Et on rajoute... Euh... On peut rajouter Blue Marvel et copier Blue Marvel avec Mystique. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Je vais snap, je crois. Je crois que je vais snap. Je vais faire le Blue Marvel et je vais Mystique sur Blue Marvel. Je pense que c'est. Alors c'est un peu bizarre parce que là on joue vraiment pas nos cartes. Parce que bah on est bloqué par les lieux. Mais vous imaginez une main comme ça, on pourrait pratiquement pas perdre. Okay. et là on va juste faire Mystique qui va copier Blue Marvel et euh... et ça va être pas mal parce que le Blue Marvel il va passer 6, les autres vont passer 6 et euh, le, le Cerebro va continuer à booster, vous voyez, et ça fait qu'on gagne aussi à gauche, je ne pas trop ce qu'il va nous inventer mais on sait jamais, leader peut-être mais leader ne ferait pas grand chose, death. Okay. Bon, death, ça change rien, il gagne au mid mais il perd à droite, il perd à gauche, Plutôt cool. Belle première game, les lieux... Bah finalement les lieux ont été chiants ici mais sur une autre facette. On va dire sur le côté, bah je te bloque parce qu'on a quand même un deck qui a vraiment vocation. En fait on fait moins de points que certains decks qui peuvent vraiment bourriner comme des bœufs. On a un deck un peu comme un zoo mais un zoo combo, c'est à dire qu'on va faire plein de points sur les trois lignes. Donc forcément quand il y a des lieux qui nous bloquent, bah voilà, typiquement le gars s'il joue un deck totalement no brain, même un deck pool 1 avec moon girl dino, il fait juste moon girl dino dino. Limite, il peut nous battre. Ce serait bizarre, mais dans l'absolu, il pourrait. Bon, terre sauvage. Terre sauvage, c'est chiant. Ça, c'est pas forcément bon. Ça, c'est pas forcément bon pour nous parce qu'on a un deck qui est bien. En général, les cartes comme Elysium, les lieux comme Elysium, les lieux qui accélèrent la mana du, du style gagner 5 cristaux dans le tour, normalement, c'est pas bon pour nous. C'est pas bon pour les decks Bien conçu, bien construit. Parce qu'en fait, un deck bien construit. On va faire ça. Il est censé. Euh, non, plutôt comme ça. Ouais. ouais, bref, pardon. Un deck bien construit. Euh, il est censé normalement utiliser tous les manas à chaque fois. C'est-à-dire, à 2 manas, il fait un truc sympa à 2 manas. À 3 manas, il fait un truc sympa à 3 manas. Vous voyez l'idée? Et le problème c'est que bah, si, si jamais il y a des accélérations de mana Ça va Bon pas tous les decks Parce qu'il y a des decks vraiment big Genre les decks électro ils ont besoin d'avoir plein de mana Donc en vrai ça les avantage Mais la majorité des decks Ça va pas les avantager bah, Je pense que j'ai perdu là Il y a Serra, Shocker il joue Patriote. Donc on va, on va attendre Mais je suis Là il y a Iron Man. Donc Ouais on sait ce qu'il joue parce que le problème c'est qu'il peut jouer Mystique. Il va jouer Mystique là. Cérébro ça. Et ça. Ah ça peut être ok, on essaye. Hein. Bon bah, on va on la joue. Hein. Ah non Je suis bloqué par la, la Washington bah ben ouais, mon cérébro, il proque pas parce que mes broods vont être trop gros. En fait, mes broods, ils sont trop gros. Mes broods, ils profitent du plus 3. En fait, j'ai joué par rapport au Washington brood. Et le problème, c'est que ça casse mon cérébro. Donc, c'est une bêtise. Bon, de toute façon, j'avais perdu. Hein. Il y avait l'Iron Man, il gagnait facilement le mid. Et sachant qu'il avait Mystic il gagnait une autre ligne. Donc, bon... J'avoue que j'ai voulu la jouer mais je pense que c'était une connerie et dans tous les cas j'étais bloqué. Donc là on a un cérébro, je pense qu'on peut snapper dans ce cas là. Oh, snap. Je pense qu'on peut snapper. Donc ouais ouais. typiquement le lieu, bah, après il nous bloquait pas parce qu'on aurait pu faire brood d'ailleurs. Là j'ai vraiment fait le débile, j'aurais dû brood au mid et, et à droite faire ma gouze euh, et mes trucs. Bon finalement ça m'a fait économiser des points parce que vous voyez j'avais envie de jouer et je pense que c'était vraiment une bêtise. Oui, il est sympa ce Korg, il est très très beau. Très très très beau ce Korg. Bon, on n'a pas de T2, mais c'est pas très grave. Il n'a pas de T2 non plus. Sympa. Ah, relou. c'est pas grave, on va Cérébro. Zabou, ok. Donc, il a deux Zabou. C'est intéressant. On va re-Cérébro. mid. On est pas si mal hein. Je pense que je vais brood à gauche. Sur le T5. Et sur le T6. Euh... En fait, je vais juste abandonner peut-être la cuve de clonage, mais j'aurai beaucoup de points sur mes cartes. Faut voir après. Faut voir. Mais c'est ça. Hein, je pense. Au, au mid on finira par Mister Fantastic Goose. Plus un autre T1, ce serait bien. En vrai, ce serait pas mal de piocher Korg. De toute façon à droite, bah Dark c'est gros. Bourri. C'est vraiment chiant quand même avec la cuve de clonage. Je pense qu'on va perdre. Ah, je pense qu'il a une combinaison trop forte avec Shuri Darkok. On va voir. C'est vrai qu'il y avait ça hein, qui aurait été sexy. En vrai, euh, est-ce qu'il ne faut pas faire ça plutôt le déplacer là ouais je, je pense qu'il y a peut-être moyen mais j'avoue que Shuri, Dark Oak, Zabu bah vous voyez typiquement c'est un deck que j'aimerais alors je vous ai présenté Zabou quand la carte est sortie mais si j'avais envie de faire la liste la plus optimale bah il faudrait ce pool 5 et il faudrait ce pool 5 voilà donc là j'ai dit ça bah finalement j'ai mis le doigt ou la parole plutôt la langue sur... Euh, J'ai mis vraiment la, la, la parole sur le. Enfin, le doigt, ça se dit pas la parole. Sur le, le gros défaut du jeu, finalement. Qui est, pour le moment en tout cas, qui est vraiment cet accès au, au pool 4, au pool 5, qui rend le jeu frustrant. Pas forcément. Le, le winrite ne va pas forcément être impacté. Parce que vous, allez, vous avez des alternatives. Vous n'êtes pas obligé de jouer Zubi euh, Zubi, Zabu d'Arcog chouri Mais si vous voulez cette liste-là, vous ne pouvez pas. Et c'est quand même le seul jeu où il y a des decks qu'on ne peut pas faire. Bon. Il a fait un peu n'importe quoi. En vrai, je crois que je vais remettre Cérébro là et je vais bourriner ici. d'aller à droite Parce qu'à droite, il a pas beaucoup de points. Est-ce qu'il n'y a pas un play où on fait genre cérébro là Et en vrai, on a 16 à droite, hein, sans blaguer. Ça, c'est quoi C'est pour chaque carte dans le deck. Hein, ouais. Écoutez, je vais faire ça. Je vais faire ça, je crois. Le Chang-Chi qui fait pas gagner à gauche. Intéressant. Et eh ben, On lui a pris 8 points avec son deck à 1 milliard. En plus, il y a Absorbing Man dans son deck. Donc typiquement, il a le deck, un peu le deck pété. Enfin, pas le deck pété du moment parce que notre deck est très fort. D'ailleurs, on l'a défoncé. Après, il a mal joué. Ça n'empêche pas. Mais hein. Dark Oak, Absorbing Man, Spider-Man... C'est honteux, franchement c'est même honteux J'ai même pas envie de discuter avec lui <rire> Sérieux c'est honteux Ok Mais voilà, c'est le côté frustrant Parce que dans, un, dans tous les jeux de cartes Tu peux quand même créer les choses Si tu mets un peu d'argent ou si tu passes du temps En décraftant des cartes ou en décraftant des decks Tu peux arriver à, fait, à, à Créer finalement le deck que tu veux faire Ça c'est quand même important D'arriver à, à ces objectifs entre guillemets Bah ben là tu peux pas Typiquement moi j'ai mis pas mal d'argent dans le jeu, ah, on pourrait partir en vrai, on pourrait partir, je sais pas s'il faut partir maintenant, à partir du moment où il snap pas je pense que je pars pas, et dès qu'il snap je pars j'imagine, euh, bah, on va partir, tout simplement bah, on mise que 1, là en vrai on a perdu une Mystique, il a une Jones, donc déjà la ligne elle est perdue, ce serait un manque de respect en fait ici de continuer, parce que ça voudrait dire qu'on considère que l'adversaire est vraiment nul et qu'avec un avantage énorme, un avantage monstrueux, qui nous casse une carte en main et il gagne 4 mana, on peut gagner. Ce qui est. Même contre un bot, en vrai, on allait perdre, je pense. Ça, c'est dangereux. Après, on a Nightcrawler. On peut se déplacer, heureusement. Et euh, donc voilà, bref. On... Il y a vraiment ce côté frustration de ne pas pouvoir de pas du tout pouvoir en fait d'être obligé de, de mettre de l'argent pour pouvoir et ça j'avoue que c'est voilà moi, moi ça me pose un peu problème après ça va c'est un modèle économique qui va sûrement changer j'espère ou alors ça reste comme ça et considère que c'est bon de toute façon ça c'est peut-être la chose là on va snap vu qu'on a Stormbrood, je pense oh Ah non Par rapport au Nightcrawler Ah non mais c'est bon On marque Nightcrawler Il n'y a, a que sur la draw 5 Qu'il faut pas que je l'ai Oh Bah écoutez c'est intéressant Parce qu'on peut faire plein de choses Mais je pense qu'on va devoir Jouer le Cérébro Bah écoutez là on est bloqué au prochain tour Donc on a Mystique ici Et Korg ici Et Je pense qu'on a gagné Elle est géniale cette game en vrai Elle est géniale cette game Ouais, on va prendre nos deux et puis voilà. Juggernaut, ça change rien. Fin de la game. On peut plus jouer nulle part. Ouais. Euh... Donc oui, ce qu'il faut garder en tête, c'est que quelle que soit la décision que prendront euh, les devs du jeu, j'aime bien cliquer sur des trucs. On ouvrira quelques cartes à la fin, peut-être une ou deux. Une, j'imagine. Euh, ce sera dans tous les cas la bonne décision. C'est-à-dire que ce sera une décision qui sera bonne pour le jeu. Alors, peut-être pas bonne pour vous. Hein. Parfois, il y a des décisions comme... Euh, euh, des décisions politiques qui sont bonnes pour certains, pas bonnes pour d'autres. Bah, là, ce sera pareil. Ce sera une, une, une décision qui sera bonne pour la majorité. Peut-être qu'ils considèrent... que ce modèle économique... pose des problèmes pour les joueurs très expérimentés qui ont beaucoup de cartes et qui veulent des joueurs tryhard comme moi et peut-être comme vous qui veulent vraiment atteindre un peu l'excellence ou en tout cas avoir vraiment des trucs très très opti, très très fin, très technique dans ce cas là nous on est frustrés mais finalement ils se disent bah, dans ces joueurs là il y aura des joueurs qui vont arrêter il y aura des joueurs qui vont payer beaucoup et c'est pas grave c'est plutôt bien aussi pour nous et vous avez également euh... En contrepartie, plein de nouveaux joueurs qui arrivent sur le jeu. Qui finalement ne sont pas très intéressés par les poules 4 et les poules 5. Et pour le coup, vont co qui vont eux se... Cons ah, c'est chiant. Bah, en vrai, on peut mettre là, hein, on s'en fout. Hein. De toute façon, on abandonne la ligne là. Qui vont eux, pardon... Euh, se concentrer sur les poules 1, pool 2 dans un premier temps. Et puis les poules 3. Et en fait, le système pool 3, il est quand même parfait. Le, leur ticket collector, tu payes 1000, tu une carte pool 3. Je trouve que c'est hyper, hyper intéressant. Et voilà, moi, je trouve que c'est plutôt bien fait. On va le mettre là. Comme ça, il ne saura pas où on va aller. Et voilà, donc, il euh, y a... Euh... Je, je pense que. Alors voilà, là je donne beaucoup d'arguments pour euh, finalement euh, laisser le modèle tel qu'il est et laisser le jeu perdurer. Euh, après il y a d'autres. Euh, on va pas faire. J'ai pas envie de parler de, de, de ça, on va pas faire un débat non plus là-dessus. Mais après il y a le côté e-sport. Pour moi un jeu de cartes il a besoin d'e-sport. Après est-ce qu'on considère que c'est un jeu de cartes ça ou c'est un jeu téléphone avant d'être un jeu de cartes Pour moi c'est un jeu de cartes, mais parce que j'aime les cartes. Mais peut-être que pour eux c'est d'abord un jeu mobile avant d'être un jeu de cartes. Et donc, plutôt modèle jeu mobile, donc euh, peut-être un moment de voir payer. Et puis voilà, et ce qui est important, c'est les nouveaux joueurs. C'est à la fois ce qu'ils appellent les baleines, c'est-à-dire ceux qui payent beaucoup, et à la fois tous les nouveaux joueurs qui vont arriver sur le jeu, qui finalement vont arriver sur un jeu qui est génial. Hein. Euh, attention, hein, je, je préfère quand même le rappeler, mais je trouve que ce jeu, c'est une merveille absolue. Hein. C'est juste le modèle économique qui est pas très plaisant. En tout cas pour les joueurs tryhard. Euh, ok On va juste faire ça. En vrai, en termes de points, je sais pas si je peux le battre. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Là, voilà, il va rebourrer le Nexus. Typiquement c'est un deck, vous voyez. Euh... En fait, le Nexus, c'est pas forcément bien pour nous parce que nous on fait plein de points, mais sur toutes les lignes. Bon, ça c'est sûr. Après, euh... le Baxter il va booster le Nexus. Non, comment ça marche En vrai, on devrait partir. Voilà, hein. enfin, on rajoute que 6. Ce qui est beaucoup. Hein. On passe à 24, mais lui rajoute un monstre. Et on va profiter du plus 3 qui va reprofiter là. Non, je pense que c'est dans l'ordre. Donc, c'est à dire lui qui booste lui. Ah, c'est dommage parce que vraiment, ce Nexus il nous bat. Sinon, juste Necrochat, vous voyez, on aurait quand même gagné. Parce qu'on aurait fait vraiment beaucoup ici. Et en fait, euh, ouais, je, je pense qu'on est censé partir ici. Avec ce bouton quand même, on sait jamais. Parce que là, il y a un 4-8. Même si ça m'est jamais arrivé de faire égalité. Par, par contre, c'est marqué fuite. Hein. On va regarder si on perd des points. Ouais, on perd des points. Par contre, c'est quand même marqué fuite quand on fait égalité. Donc, faut faire gaffe. Euh, donc, voilà. J'attends de voir. J'attends de voir ce qu'ils vont faire sur le jeu. De toute façon, on le saura assez vite qu'ils vont laisser le modèle comme ça Ils vont changer le modèle économique, ils vont faire quelque chose de plus tryhard pour les joueurs compétitifs. Quelque chose de tryhard pour les joueurs compétitifs, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose d'horrible pour les joueurs qui n'aiment pas la compétition, vous voyez. Un jeu avec de la compétition, ça ne veut pas forcément dire un jeu élitiste. Je prends l'exemple d'Hearthstone, pour ceux qui connaissent un peu Hearthstone. Hearthstone, il y a une scène e-sport, une scène compétitive qui est hyper intéressante, qui est assez élargie, donc pas trop clivante, euh, pas trop excluante, pardon avec de la belle dotation et ça n'empêche que c'est un jeu qui est extrêmement euh, casual friendly et très très euh, très grand public quoi donc là n'empêche pas l'autre voilà. bon bah écoutez euh, je veux pas snapper parce que là on joue avec des cartes euh... après lui ça va pas trop lui servir j'imagine que... dino Je pense que je vais snap On va pas storm ici En fait j'ai un play Je crois que je vais Je vais gagner à droite Enfin je vais tenter Et en fait je vais euh... T5 je vais passer ouais, Sunspot c'est génial Donc là on fait juste sunspot Allez, je vais garder mes cartes en main. Je vais juste un spot. Prochain tour je passe mon T5. Et T6 je fais Shiolk 1, Dino. Alors c'est un peu bizarre, c'est un peu fourre-tout. Mais en même temps lui il a aussi une main qui était la sienne. Et il a rajouté à ça mon deck. Qui finalement sont que des petites cartes dans l'absolu. À part s'il a Cérébro, mais il apportera pas Mystique. Ça c'est rigolo. Acquire les effets continus de toutes les cartes ennemies. Bon il n'y a pas d'effet continus. Je pense qu'on est censé passer ici. Je pense qu'on est censé passer pour le Sunspot. Et lui, il peut pas forcément... Bon, après, il joue... C'est rigolo, il joue Shielk Dino. Donc il joue la version, on va dire, une version un peu Dino Moon Girl, mais avec quelques cartes sexy, quoi. Bon, Shielk, c'est sexy. Hein. Ouais, donc vous voyez, on passe à 13. Ah, Iron Man. On va faire ça hein, juste. Hein. Franchement, j'aime bien. Hein. En termes de points, c'est gros. Hein. Le dino, il est 12. Hein. Mon dino, il est. Non, il est à euh, plus 12, pardon. Il est euh, 15. Oh, c'est trop bizarre. Si, ah non, c'est plus 2. Donc il est à 11, pardon. Donc il est à 3 plus 8. 11. Donc je suis à 13 au mid. Je pense que je suis pas mal. Après, il y avait peut-être un play où on faisait juste she -Hulk plus Scroll au mid. Non, je pouvais pas She-Hulk au mid. Alors en fait, à gauche, je pouvais She-Hulk Iron Man. Le problème, c'est que dans tous les cas, mon Sunspot ne se validait pas. Après, là, le problème, c'est qu'on valide pas de Sunspot, mais lui, il peut imaginer qu'il va, va perdre à droite et donc déplacer son Nightcrawler. Vous voyez, il pourrait se dire, bon de toute façon, à droite, a priori, j'ai perdu. Il y a Sunspot, je peux pas le gérer. Après, il faut faire gaffe parce qu'il a un Cérébro. Et son cérébro il va proc sur euh, le la White Queen. Bon, ça va être euh, intéressant. Il fait juste Dino. Ouais. Oh, il y a le Mbaku oh, oh, le Mbaku <rire> Il avait oublié ce petit loulou. Le Mbaku qui arrive comme ça. Oh le M'Baku il est bon. En plus il arrive sur la bonne ligne <rire> il arrive sur... Bon j'ai gagné quand même En vrai je gagnais quand même Donc c'est drôle C'est incroyable Mais c'est pas exceptionnel Mais il y a le M'Baku Le M'Baku qui arrive bim Magnifique Ah mais je gagnais à l'écart en fait Parce que j'avais 4 d'avance à gauche Et 2 de retard à, à, au milieu Oh ce M'Baku magnifique Bah ouais parce que lui il vient quand même hein. Ah chiant Euh ouais chiant ah, très très chiant, Elysium. Très très chiant pour les decks bien construits. Typiquement, les decks qui ont une curve n'importe comment, c'est important aussi la curve de mana hein, de respecter un certain nombre de T2, T3, etc. À part pour certains decks, encore une fois, mais. Mais là, ouais, nous, ça nous pose beaucoup de problèmes. Clintar. Alors, c'est pas trop problématique, Clintar. La carte, elle rastera à 2. C'est juste qu'elle aura plus d'effet, mais. On se défausse. Pas Blue Marvel quand même. Ah zut. Je vais défausser à Touma. Ça reste des points. Je vais se faire ça et à toi. On ne peut pas jouer ici. Sinon ça fait une créature à 4. Bon après j'ai encore euh, 3 draws. Je peux piocher Cérébro Mystique. En espérant que ça suffise. Mais j'avoue que perdre le Blue Marvel. C'est vraiment très douloureux. Alors que j'avais deux mauvaises cartes en main. J'avais bien gardé mes cartes en plus. C'est dommage. Pas, pas de chance. Il faut une Marie. Intéressant. J'avoue que c'est gros. On a le cérébro qu'on peut jouer à la toute fin. Honnêtement, on n'est pas obligé de jouer. De toute façon, on est à... Je pense que c'était... Ouais. Après, le Brood, c'est pareil. On aurait pu attendre. Ah là là, c'est frustrant. Je pense qu'on ne peut pas trop gagner en perdant ce Blue Marvel. Enfin, en tout cas, contre ce match-up-là. Parce que j'imagine que c'est un match-up big. Il peut jouer à Iron Man et tout. Zéro. Sur Red Skull, ouais, vous voyez, c'est un big. Hein. C'est perdu. Hein. Il y a trop d'avance. J'ai pas assez de points. À partir du moment où il snap pas, j'ai pas d'intérêt à ne pas partir. Professeur X. Ouais. Oh, Professeur X, ok. Idée, ouais, dommage. Bon. Même avec Mystique, je pense que c'était chaud. Bon, vous c'est bien, on perd que 1. C'est ça l'important. C'est vraiment l'average cube. Ce que le win rate, bon. Que vous ayez un deck euh, top 1 méta, top 10, top 20, top 30 méta. Franchement, si vous faites n'importe quoi sur vos snaps, vous allez dans tous les cas avoir perdre des points. Donc, euh, les win rates, ils vont très très peu évoluer, pour le coup. Parce que vous voyez, l'autre, il joue un deck pété et on l'a battu, hein, tout à l'heure. Donc, euh, c'est vraiment la l'average cube qui va être très très important. Donc voilà, il faut bien maîtriser la l'average cube et les... quel que soit le deck. Après, voilà, maîtriser un bon deck, prendre du plaisir avec un deck, ça c'est aussi important, ça vous aide aussi à... En fait, bien maîtriser son deck, ça va aussi avoir directement un... Oh. Rigolo, ça. Euh, un impact sur l'average le... sur cube parce que vous allez mieux snapper parce que vous savez par rapport à votre deck que là c'est un snap parce que vous... ça vous emmène souvent à la win ou pas et euh, d'un autre côté vous allez avoir le comment dire euh... le... vous allez mieux concede vous allez mieux abandonner parce que là vous savez que en face, enfin ça après ça dépend plus du deck de l'adversaire Et maîtriser la méta quoi, bref Bon là on est pas mal sur ce bar de luxe, ça dépend quel deck il joue Bon j'ai vraiment une main incroyable, je vais Storm ici Ou alors je Storm à, à gauche Je Storm là, ah non mais je peux pas jouer des petits, Attends, mais attendez Je peux rien jouer là. À lui non plus, peut-être. On finira par Cérébro Mystique à gauche. Job, ça marchera pas. va Korg. Ah, zut ah, Autant encore go dans l'absolu Je passe pas snap parce que c'est un peu bizarre comme spot Il brode Il peut pas aller là C'est snap je crois En fait je vais finir par euh, cérébro mystique à gauche Et en fait je pense Je pense qu je vois pas comment il peut gagner à droite Mystique Ça ça va Dans sa main mais on s'en moque Storm. Ah intéressant Ah C'est un peu tricky Bon on sait qu'il joue surfeur hein. Après il a que 6 mana donc il va carte plus surfeur Là il faut juste compter donc on fait Cérébro mystique Donc là on a plus 4 par carte Donc lui on perd à gauche Au mid Là on a 6 Je pense qu'on va quand même tenter Cérébro mystique Ouais, je pense qu'on est pas trop mal En fait je pense qu'au mid on est pas mal quand même Faut voir Parce que ça c'est 5 Et il aura une autre créature On va voir Ouais parce qu'il va Maximus Et il rajoute 6 Donc je pense que c'est gagné Ouais parce qu'il passe à 15 On est à 18 Là il nous éclate comme prévu Et le Goose nous fait gagner Bon il a Maximus Il y avait le Bembaku, J'ai oublié le petit Non mais celui là C'est le gars sûr hein. Mais <rire> je l'oublie tout le temps ah mais j'avais oublié, il y avait Mbaku dans tous les cas, je pouvais aller à droite et tout. bon, bon Le fameux match intéressant, un hein, cérébro contre Surfer. souvent on dit « Ouais, Surfer c'est un cérébro amélioré. » Bah le truc, c'est que Surfer, il faut quand même tasser ah, il y a des cartes qui... Là, il y a moins besoin de cartes, quoi. Limite, t'as qu'un seul cérébro, ça suffit, quoi. Je trouve que cette liste-là, elle est beaucoup plus polyvalente que les listes... Euh, Surfeur, zabou etc. Par contre, en termes de deck, par contre, en termes de lieu... Il y a évidemment certains jours dans la semaine où parfois vous n'allez pas pouvoir jouer votre deck. Typiquement, le dimanche et mercredi-jeudi, euh, bah vous avez les lieux qui arrivent un petit peu plus souvent. Euh, 40, euh, 60% le dimanche et euh, 40% mercredi-jeudi. Bah, si les lieux, c'est Nidavellir, c'est euh, des lieux relous, bah évidemment c'est compliqué. Mais en vrai, quand c'est des lieux à random, ouais il n'y a pas beaucoup de lieux qui vont vous poser problème. Hein. Enfin, ça n'arrive pas tout le temps quoi. Scorpion peut être chiant quand vous prenez des scorpions. J'avoue que ça pourrit aussi. Mais c'est vrai que quand l'adversaire joue un peu dans son coin et vous, vous jouez un peu dans le vôtre. En général, vous êtes quand même pas mal. Deathlock yes, En vrai, je vais sûrement snap dans ce match-up-là. Là, c'est un deck basé sur les, la, les sacrifices, basé sur... Euh, c'est pas un deck qui va essayer de me poser problème, je pense. Ah, dommage, j'aurais bien Storm pour casser ça. On va voir, on va voir. Ah, il part, ok. Plutôt cool, parce qu'on était pas dingue. Même si on avait le fameux Blue Marvel x2 sur euh, Citadel, qui était quand même pas mal. Ça restait que plus 2 sur des petits 2. Mais bon. Et euh, donc voilà, les lieux nous, nous peuvent nous embêter. Donc faites gars, attention quand vous... Si vous avez le deck, si vous, vous voulez jouer le deck encore une fois. Hein, ce deck là, sans Bakou, il est très fort. Enfin, il n'y a pas besoin de Bakou, il y a juste besoin de Cérébro Mystique. Tout le reste, franchement, n'importe quel deux, ça rentre quoi. Et c'est l'intérêt aussi de, de ce deck. C'est plutôt cool. Oh, c'est bien le Sanctum pour nous. Bah en vrai, on va snap. Le Sanctum, c'est bien pour nous. Et on a le Cérébro On va goose à droite. Ah. Bah ça, ça nous pose problème, ça casse le notre deck, donc euh, on peut pas jouer ces cartes-là. Euh... Je pense qu'on doit quand même... Euh... Je pense qu'on va quand même le faire. Et... Daily Bugle, je pense qu'on va jouer juste avec Blue Marvel, Fast Master. Ouais, on va pas jouer avec Cerebro, mais ça, il marche pas. Alors on va faire ça. On gagnera à gauche avec euh, Nightcrawler. Enfin, tout dépend de ce qu'il fait après. Wave. Ah, dommage. Ok, on va voir, on va voir. Ça va être intéressant. Blue Marvel, Agatha. Oh, intéressant. Mystic Scorpion. Intéressant. La liche qui chope. Euh, rien de très grave en vrai. Le cérébro c'était pas dingo. Juste large, à, large derrière à droite, mais en vrai euh, c'est plutôt cool même d'abandonner la droite. Je fais ça. Je fais ça et je fais ça. Je pense pas qu'il puisse gagner au mid. Ouais, vous voyez, on s'est fait lecher On s'est fait contrer par le lieu. Et on va peut-être quand même gagner. On va voir. Comme quoi. Et en face, euh, vous n'avez pas le droit de dire « Ouais, mais c'est un deck Agatha. » Agatha, c'est très, très, très, très, très fort. Hein. Franchement, le deck Agatha, il a, ça te permet d'avoir une carte de plus en main. Si tu joues Wave, si tu joues des cartes de défausse, genre la 3-4 qui défausse l'Agatha Sif, là. Le deck Agatha, c'est un super, super deck. Pour le coup, moi, c'est un de mes meilleurs win rates. Hein. Après, il y a plein de versions Agatha. Mais Agatha, c'est... Extrêmement puissant parce que t'as une carte de plus en main Ah merde j'ai snapé trop tôt Je suis bloqué par monster Ah j'ai snappé trop tôt J'aurais dû attendre ce que Ouais bon tant pis tant pis J'avais une main ex exceptionnelle Mais c'est vrai que les monstre elle nous bloque Bon c'est pas si grave Parce qu'on a quand même une curve Et au pire on booste à fond notre monster avec cérébro mystique Faut voir On s'en moque en vrai Écoutez, on va jouer Cerebro euh, à gauche. Ça va être intéressant. En fait, pour le moment, il fait pas grand-chose. Mais c'est là où il va commencer à déclencher un gameplay. Et on va voir gagne à gauche avec euh, notre cérébro Hop ça nous va, Polaris Ah c'est un surfeur Mais il a pas forcément surfeur Bon en vrai Alors c'est une game on aurait pu perdu... perdre un et partir tout de suite après, c'est des situations qui sont intéressantes parce que son deck c'est un surfeur. C'est-à-dire, s'il a pas surfeur, il va partir. Même si nous. Parce que s'il a pas surfeur, il fait encore moins de choses que nous. Parce qu'il a pas des choses style Blue Marvel qui rajoute un peu de points. Lui, c'est vraiment DT3 et surfeur. Alors, le deck est très fort, il a une puissance brute qui est au-dessus de la nôtre. Par contre, nous, on a la stabilité pour nous. Et ça, c'est très très important quand vous faites des sessions un peu longues. Vous faites pas. Euh... En fait, c'est un deck qui va avoir un win rate qui est plus haut que les autres decks, je trouve. De toute façon, on va le voir tout de suite. Hein. Alors là, c'est assez intéressant parce qu'on on a un joli spot pour faire le retrait de pas encore. C'est-à-dire qu'on va cliquer sur pas encore. Si on perd, bah c'est parce qu'il a surfeur. Et dans tous les cas, sinon, il y a égalité. Donc là, c'est vraiment euh, un, un beau bouton. Vous voyez, bon, on perd. Donc, on a économisé 2. Sinon, on aurait payé 4. Et on sait, on sait hein, il nous a donné l'information. On sait qu'il avait euh, surfeur en main. Mais quand il n'a pas surfeur, il va partir. Et parfois, il va même se tromper. C'est-à-dire qu'il va partir avec l'autre bouton. Et s'il part avec l'autre bouton, bah on gagne en fait. Et je ne dis pas de conneries. Hein. Donc on va plutôt aller là. Parce qu'on n'a pas envie de brood sur Washington de District. Bon, carte caillou, on s'en moque, ça ne change pas grand chose. J'aime bien aller sur les lieux qui sont sombres. Parce que si jamais c'est des lieux comme tout à l'heure, hein, avec le goose. Des lieux où on n'y a pas accès. bah Au moins on a mis quelque chose dessus. Dimension noire. Dimension noire c'est hyper intéressant. On va Brood ici. En fait j'ai pas envie de Cérébro sur Dimension noire. Parce que l'idée c'est de faire Cérébro mystique. On peut Storm à gauche. Je crois que je vais Storm à gauche Nightcrawler Je, je vais Snap hein. Même si c'est un... un surfer. Ça va dépendre de T5 ça serra, Mais en fait je peux bloquer vraiment Washington Ouais Je vais juste Blue ici Ouais De toute façon le Nightcrawler il peut se déplacer Donc autant Blue à gauche Et on finira par Cerebro Mysticomide Ou juste Cerebro donc là, c'est rare. Donc on gagne à gauche. Et après, il faut que lui il gagne à droite et au centre. Donc, ça peut le faire. Il faut faire attention. Ouais. Euh, donc on a Cerebro Iceman. Simplement. Et euh, en, en termes de points, c'est un peu compliqué. On peut perdre. On n'a pas l'info. On va, on va jouer quand même. Si il snap, on part par contre. Si il snap, il considère qu'il aura... Ouais. Il va partir ici. Alors on a quand même Cerebro Blue, ce qui fait que tous nos Broods, ils sont plus 3. Donc en fait, ils sont 5. Lui, il est 5. Donc en fait, on a 20 à droite. C'est énorme 20. Donc on a 20 à droite. Donc lui, ça reste que plus 3 par carte. Donc imaginez, il fait Brood Surfer. Bah, il gagne à droite, mais après, il faut quand même gagner au mid. Sachant qu'au mid. Ouais, remarque, au mid, on n'avait pas tant. Mais bon, c'était pas évident. Bon, après, il avait sûrement pas surfeur. Mais même s'il si a surfeur, il faut brood forcément. Sinon, sachant qu'il est sûr de perdre à gauche, il peut également perdre à droite. Donc, euh, ouais, c'est tricky. Ouais, c'était assez tricky. Et même. Vous voyez, là, c'est une situation où même avec Serra surfeur, bah, en fait, il, il a perdu. Xandar Bah voilà Xandar typiquement c'est un lieu qui est horrible Mais c'est ça aussi qui est cool C'est que dans le deck On va jouer euh, le Storm Donc le but c'est aussi de Stormer les lieux chiants Bon faut Storm quoi Bon faut Storm on est cérébro là Et a priori va être compliqué On peut pas vraiment jouer de cartes Je pense que je vais quand même aller... Non, je vais aller sur Scorpion. Enfin, je vais aller sur Xandar. De toute façon, j'aurai Storm. L'idée, c'est d'avoir Storm. Si on n'a pas Storm, on ne peut pas gagner ce match. On peut partir maintenant, mais... Honnêtement, si on a Storm Cérébrous, qui est quand même une probabilité vraiment correcte, on a gagné. Cosmo. Cosmo, ça bloque Scorpion, mais c'est pas si grave. Ah, ça bloque Storm, par contre. Ah euh, ah c'est intéressant, c'est intéressant euh, à moins de booster les Nightcrawlers, on peut booster tout ce qui est à gauche. Hein. Je pense qu'il y a un spot, je pense qu'il y a un spot même s'il est un peu chaud. Je pense qu'il y a un spot. Serra, ah, Serra c'est un peu chiant. En vrai, on gagne à gauche. c'est à gauche que ça va se booster. Ah non Si on piochait pas Baku, on pouvait vraiment gagner. Hein. Ah, c'est frustrant. Ah, c'est trop frustrant. Ah, on est mort. Hein. Je pense que si on avait pas Baku, on pouvait gagner. Parce que ça veut dire qu'on avait une autre carte Genre typiquement un Blue Marvel c'était sûrement win Je faisais Blue Marvel au mid J'avais Baku qui arrivait J'avais plein de draws hein. ah, mais, Vous voyez là je booste à gauche Donc à gauche on est énorme Et au mid on va perdre Et je pense à droite on va perdre On a que 4 Je pense qu'il va mettre point là, point là Bon, là, c'est assez safe de ma part. On peut jouer, mais c'est deux. Et voilà, mon objectif, c'est quand même de jouer euh, de, de la manière la plus, la, plus, euh, la plus belle possible, on va dire. De jouer le plus parfaitement possible. Donc euh, voilà, si je, si je dois vous respecter, ici, je dois partir. Mais en vrai, jouer, jouer c'est intéressant pour mémoriser de la donnée. Mais en vrai, ici, euh, voilà. Je, je pense ne pas partir ce serait, ce serait pas correct, clairement. Donc euh, autant partir et être sérieux. Ok, plutôt cool pour nous. Plutôt cool pour nous. Bon, On n'a pas encore Cérébro, on va pas snap. Et vous voyez pour le moment on a perdu que 2, 2 et quand on en a gagné, on a gagné 4, 8. Donc ça c'est vachement bien. On va Scorpion maintenant. Et ensuite on va à Mister au mid je pense. Bon. Zaboo, ok. Voilà il nous faut notre Cerebro, notre Blue Marvel. Cérébro, donc on va Brood à gauche. On oh, va Il a beaucoup de points, mais on va gagner au mid. Ah zut. C'est chiant ça, ça peut se jouer. Hein. Jubilee. Et Dracu Dracul. Ah, j'ai perdu. Dommage, hein je pense que si j'ai pas le Brood, j'ai gagné. Si le Brood ne meurt pas, j'ai gagné. Alors, on peut quand même regarder, histoire d'être sûr. Ça vous embête pas. Cérébro mystique. On va quand même regarder. Mais je pense que si j'ai pas le Brood. Euh, bon, là, je perds 3. Bon, désolé, c'est pas un manque de respect, sincèrement. Mais c'est vraiment juste pour, euh, pour, pour, pour être sûr. De 8 Bon, on doit partir, mais on s'en fout de la, de la cote. Donc, on va rester juste pour calculer. Là, c'est une donnée à 6. Ça coûte un peu cher. Mais bon, on s'en fout, de toute façon, il n'y a pas de ladder sur ce jeu. Enchantress. Ah, remarquez, enchantress, c'était sympa. Ouais, enchantress, j'avoue... Non, on perdait, enchantress, ok, rien à dire. Euh... Non, non, on s'est perdu. Il y avait enchantress, intéressant. Intéressant, intéressant. Et si on faisait euh, Cérébro Mystique à gauche. Cérébro Mystique à gauche. Non, il a 17, donc on perd. ok Bon, il n'y a rien à dire. Là, euh, vous partez. Hein, à... vous voyez. Là, il ne faut, faut pas jouer. Ça, c'est important d'avoir cette lucidité-là et de comprendre les spots où on doit partir, les spots où on doit rester. Il euh, y a quelque chose d'un peu différent des jeux de cartes traditionnels où juste on réfléchit à nos probabilités, nos cotes, etc. et on joue en fonction. Là, il y a quelque chose de plus dans ce jeu. Alors il y a quelque chose de moins dans le gameplay, hein, forcément on joue que 6 tours, donc il y a moins de technique qu'un qu hearthstone, qu'un magic. Mais il y a plus de choses. Sur... Enfin, il y a des choses en plus quoi sur le côté euh, snap qui, est, qui prend. qui c'est facile 50% de la game, hein, le snap. Hein. Bien snapper, mal snapper. Euh... Mais il n'y a pas le mulligan aussi, c'est vrai. Le, le truc c'est qu'il n'y a aussi pas le mulligan. Donc euh, le fait qu'il n'y ait pas de mulligan. Oh, c'est bizarre, il joue que dalle. va oh, pas trop. Écoutez, on va goose à gauche hein. Il peut Chang-Chi au mid. Zabu. Ah Zabu ça peut jouer Chang-Chi. Honnêtement, euh... C'est un peu risqué. Non, ça, je suis pas sûr que ça a du sens. Parce qu'en fait, si on snap et qu'il a Chang-Chi, il nous bat. Si on snap et qu'il a pas Chang-Chi, il part. Donc en fait, c'est juste. Ouais, c'est voyez, c'est pas standard quoi. Enfin, ça existe pas comme euh, snap ici. Si il snap on part je pense Ça veut dire qu'il a Changchi Ou alors c'est un bait snap Je pense que ça peut être un bait snap Alors normalement c'est pas un bait snap mais là je suis vraiment curieux Et encore une fois Ouais tout à l'heure j'ai Vraiment je veux pas que vous sentiez ça comme un, un... un manque de respect hein. de... de perdre les games Enfin l'idée c'est pas de perdre Enfin Si c'est perdre la game mais en même temps je pense que c'est quand même important de voir ça Ouais je suis un peu ennuyé j'avoue Le fait de, de rester là vous voyez, on a perdu 12 en 2 games. On n'est jamais censé perdre 12. Au mieux, on perd 3 en 2 games. Ok. Ouais, bon, il avait Chang-Chi. Euh... Là, c'est vraiment l'humain qui parle, hein, pour le coup. Euh... Le, le, ma le mathématicien, si je puis dire. Enfin, le joueur de cartes. Vous voyez, là, on a fait toute une. Mais finalement, c'est assez intéressant également. On en fait une petite dernière. Parce que vous voyez, là. Bon, c'est vraiment pas pour craquer. C'est pour ça que je préfère le, le, vraiment le redire. Je sais que c'est un peu saoulant, mais là, c'est pas par tilt. Hein. que je fais ça, c'est vraiment pour voir pour voir le, le spot. Et bon, c'est aussi une vidéo. En vrai, si je suis en mode tryhard, je le fais pas, évidemment. Et heureusement. Mais euh, là, vous voyez, on a fait toute une série où on a joué 45, 46 minutes. On a pris deux rangs en 46 minutes, donc c'est plutôt bien. Et en fait, on fait deux games où on veut voir, où on fait une erreur, hein, parce que c'est vraiment une erreur. Et finalement on perd tout ce qu'on a gagné sur euh, la session. Donc ça c'est très important et c'est pour ça qu'il faut vraiment bien snapper. Vous voyez là c'est vraiment pas une histoire de winrate parce qu'en termes de winrate, on a peut-être eu 60%, quelque chose comme ça durant la vidéo. Mais on a quand même perdu. Parce que on. En... Voilà. Bon, je sais que je suis saoulant. Hein. C'est pas. Enfin, je sais que ça, ça saoule, que je répète souvent les choses, mais c'est tellement quelque chose d'essentiel, le snap, et c'est quelque chose qui va changer votre vision et votre expérience de jeu. C'est-à-dire que bien snapper, mal snapper, c'est ça qui va faire que vous allez profiter du jeu ou que vous n'allez pas profiter du jeu. En gros, si vous, vous avez des bons win rates, vous avez un bon deck, vous gagnez avec... Mais que vous faites n'importe quoi sur les snaps à la fin de la, la journée Vous allez perdre Des cubes Et en fait bah, vous, vous allez déjà mal considérer Votre deck parce que vous allez dire bah, j'ai un deck qui perd des cubes Alors que c'est vous qui perdez des cubes c'est pas votre deck Donc vous allez perdre des cubes Et en plus de cela Bah vous allez peut-être pas envie avoir, Vous allez peut-être pas avoir envie de rejouer Parce que bah, vous dites Bah ouais mais j'ai que ce deck là et ce deck là il est pas fort Vous voyez enfin, en fait toute votre vision du jeu Elle va être totalement... Euh, pas bah bancal parce que vous avez fait n'importe quoi sur les snaps. Donc ça c'est assez important. Bon, vu qu'ils snap pas, euh, on... On va rester, par contre si snap on est censé partir, mais là c'est pareil, vu que c'est la dernière game, je vais laisser, je vais rester jusqu'au bout. Mais voilà, c'est important parce que c'est un jeu où c'est du gain petit en fait, vraiment. À part contre des bots où vous allez prendre des pelletés de 8, mais sinon c'est vraiment du gain 2, gain 4, gain 2, gain 4. Donc on n'a pas le droit de faire le moins 8, on n'a vraiment pas le droit de faire le moins 8. Voilà, c'est un jeu de concentration ultime, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, je suis désolé, je vous ai vraiment saoulé avec ça durant toute la vidéo. Euh, si jamais ça a aidé au moins une personne c'est déjà bon en espérant que ça a aidé plus de personnes que ça a en saoulé ça en a saoulé mais maîtriser le snap c'est avoir le meilleur win rate du, du monde sur ce jeu en fait le meilleur joueur du monde sur ce jeu c'est le joueur qui aura la meilleure timing de snap quel que soit le deck hein, même avec un deck pool 2 ça fera partie ce sera le meilleur joueur qui sera le plus haut parce qu'il snappera il, sera, il snapera le mieux Bon, je pense qu'on n'aura pas la carte. Hein. Je pense qu'on n'arrivera pas à la carte. On va voir. On est un peu loin. Bah non, non, non, on y arrivera. Ah non, on n'a plus rien. Non. On n'a plus rien. Bah écoutez, merci à tous. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était des deck cérébraux. J'adore ce deck. Alors, je m'en veux un peu d'avoir tout gâché à la fin. Mais... Voilà, c'est pas du tilt, mais c'est vraiment l'envie de. Mais voilà, encore une fois, je, je mets un peu de côté. Les vidéos, c'est le côté pédagogique. Et euh, après, euh, voilà, les, les lives, c'est vraiment le côté ultra tryhard. Voilà, euh, si vous ultra tryhardez, il ne faut absolument pas faire ça. Ce que j'ai fait, c'est le pire chose au monde. Vraiment la pire chose au monde. Ou alors, vous considérez que vous êtes juste dans une période de mémorisation de données. Vous allez voir toutes les fins de game. Vous mémorisez ça dans votre crâne. Et derrière, vous avez de l'expérience. Mais bon, là, j'ai déjà passé cette phase-là de mémorisation de données. Donc, j'ai déjà les spots en tête. Bref, sur ce, merci à tous. J'arrête de vous embêter. Je vous souhaite une excellente journée. Très bonne soirée. Et à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.